Dans SQL Server, il y a deux modules importants, disons deux très grands modules, qui sont en fait des modules qu'on trouve dans tous les moteurs de base de données relationnelles. Ce sont deux piliers d'un moteur de base de données relationnel. le premier s'appelle le moteur de requête, ou moteur relationnel, et le second s'appelle le moteur de stockage. Ici, j'ai une longue requête. Ça veut dire que si j'envoie cette requête au serveur, le serveur va devoir optimiser la requête. En d'autres termes, il va devoir l'analyser et faire ce qu'on appelle un plan d'exécution. Mais ensuite, il va devoir exécuter la requête, évidemment. C'est-à-dire que le plan d'exécution qui va être généré, que je peux obtenir comme ceci en faisant un contrôle L ou en faisant afficher le plan d'exécution estimé, ce plan d'exécution, c'est une suite d'opérations, on verra ça hein, dans différentes vidéos, qui vont être exécutées les unes après les autres. Alors il faut donc ensuite exécuter la requête pour, comme ici, obtenir un résultat. Mais il faut aussi aller chercher des données. Donc l'exécution de la requête, toutes les opérations que le plan d'exécution a déterminées, c'est le moteur d'exécution qui va le faire. Le moteur relationnel, c'est lui qui va interpréter le langage SQL. Mais ensuite, aller chercher les données, c'est le moteur de stockage qui va s'en occuper. Le moteur de stockage va réfléchir en termes de pages de données, de pages de 8 kilos. Et je vous dis tout ça parce qu'il y a deux informations intéressantes que vous pouvez obtenir à partir de Management Studio. Et je vais vous montrer comment faire. En faisant un clic droit quelque part sur la requête, en allant dans Options de requête, Avancer, vous avez ici, je vous l'agrandis un petit peu, deux options intéressantes. Vous avez l'option Set Statistics Time. C'est le temps d'exécution de la requête retourné par le moteur relationnel. Donc si je regarde maintenant dans mes messages, je vais avoir ici, je vous l'agrandis un petit peu, des informations d'exécution. On nous dit deux choses, quel est le temps d'analyse et de compilation, c'est-à-dire le temps pendant lequel le moteur relationnel a analysé la requête et l'optimiseur a bâti son plan d'exécution. Donc ici, c'est zéro parce que parfois les plans d'exécution, eh bien ils sont en cache, là j'ai exécuté plusieurs fois la requête, le plan d'exécution est en cache. Ensuite, j'ai le temps total d'exécution, le temps en termes de processeur, 16 millisecondes, et le temps écoulé, 12 millisecondes. Je suis d'accord, normalement le temps processeur doit être égal ou inférieur au temps écoulé et pas l'inverse, mais bon, on est à quelques millisecondes près, ici. Donc là, on a des analyses de temps d'exécution. Mais on a aussi la possibilité d'avoir une analyse en termes de moteur de stockage. Je retourne dans mes options de requête, je vais dans Avancer et je regarde les statistiques IO. IO ça veut dire input-output, entrée-sortie, donc on parle vraiment de données. Et cette fois-ci, je vais avoir ici dans mes messages beaucoup d'informations, je vous l'agrandis un petit peu, qui viennent du moteur de stockage. Notamment, table par table, nous allons avoir le nombre de lectures qui ont été effectuées. Ces lectures, dites lecture logique, sont en unités de pages de 8 kg. et là, le moteur de stockage nous retourne des informations sur le volume de données qu'il a dû manipuler sur chaque table, ce qui est très intéressant pour juger des performances de la requête.